If I'm not security et salut à tous, et ça sera facile, j'espère que vous allez bien, ça c'est pour la vidéo YouTube, et, et, on est en live aussi, maintenant tout de suite, attend bah, tout de suite, je suis en live, mais vous, vous êtes pas sur le live, vous serez sur le YouTube, sauf ceux qui sont là maintenant. Et... Ben c'est parti. Ouais, hein. Je sais pas si... Oui j'avais déjà t -t testé pour voir si ça a bugué ou pas. Ça bug un peu à certains endroits mais... Vraiment sans plus en vrai. Ce jeu contient des jumpscares... Euh, the... Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only, Freddy Fazbear. Gridgator. What a world! Glamlock Chica! Freddy Transper! Il va essayer de contrôler... safe mode Ta The recharge cycle is not complete. Down here. Down where Okay, listen. You were dans le... stomach hatch and climbed My stomach hatch? a Sortir de Freddy. There you are. Scanning How odd? Your guest profile is unknown to qui are Le mec il déjà glitch. Je... <rire> suis uh, Gregory. je peux aller là Je vais Connection error. connecter network. réseau elle. Oh. Elle she cut cut her. You She's not going to let you call for help until she finds me Qui Qui est for you? mère footsteps. That is the security guard. She can help. No, no, I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Ah, take this. It is a novelty. Freddy <laughs> Fazwatch. Oh. sending you an encoded message mm -hmm. Libérer Frédéric de sa chambre. Oui. Hop. Ah oh bah. Attends, y'a pas un cadeau ici. Pas hasard. Attends, ça m'a l'air sombre pour vous. Non, en vrai, je pense que c'est bon. Ouais monter un tout petit peu en vrai ah non ça m'a l'air bon pour vous ta prestation était parfaite ce soir merci. merci tes cheveux sont superbes ta queue est superbe tout le monde te regardait tout le monde t'adore tout le monde veut être à ta place tu es la meilleure. Merci. Je suis la meilleure. Je suis la meilleure. Tes fans te regardent. Maintenant. Je sais. Bon, comme j'ai dit euh, dans la vidéo sur TikTok, Menti Eh Monty, hey, Monty Qu'est-ce que tu fous Arrête de tout casser, mais j'ai pas envie de t'arrêter parce que.. Ouais. Ouais. Oh, putain. Oh lui il doit faire beaucoup. Putain y'a des. Y'a des frises de temps en temps. J'ai pas fait le test. Attends, je fais, un... je fais un test. Oh, s'il y a des frises, je le vois pas. Ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta, ta-ta. Salut, Chica Ah oh non, il y a pas trop de frise, ça va. Oh, voilà. BALTEZ Mesdames et messieurs, merci de votre visite. Nous espérons que le spectacle vous a plu. Freddy et sa troupe ont fini pour aujourd'hui, mais ils reviendront la semaine prochaine, après quelques jours d'entretien bien mérité. Merci de votre rendre devant le bâtiment pour recevoir des de fantasy, bénéficier d'abonds pour un soda gratuit, unisorgnantique euh, un euh, autre égard, et tout ce qui a pu euh, vous arriver pendant votre visite. Passez un excellent week-end, je crois. Et une séance soirée et à très bientôt. C'est pratique d'être sur Twitch, en fait. À avoir la rediff... Oh, Carl Ice cream <rire> Je crois que les Burndown-Cad, mais ils ont pas encore un peu patch. Pour euh, que Pascal tu peux jouer, PS5. Ah, ça m'a fait flipper Rotsan, Rotsan, Rotsan, Ah, fun fact, j'avais appelé ma chienne Rotsan il y a 8 ans déjà. Du coup, c'est pas du fan truc. En gros, ma chienne s'appelle Rotsan depuis longtemps, quoi. Bien avant que ce que tu, j'ai soit annoncé. Tu fais flipper. Hey, gros, c'est quand que tu me fais sortir? pas. Dès que j'aurai envie. Ah, ah. ah Désolé, je croyais que je pensais que tu en avais déjà une. Mais... Ah c'était des autres. Ah les originaux. Ouais, les originaux, sauf faute si bien sûr. Moi ouais, je boude. n'y a pas faute si. Euh, sinon j'ai vu ça. Hop. Plainte de client. Nous avons payé pour, pour le méga pack festif de lutte de Glam Freddy. Et il est, il est tombé en panne à la seconde où il est rentré en scène. Nous avons payé pour qu'il vienne chanter Joyeux anniversaire à notre table. Et donner son gâteau à notre fille. Donner un gâteau plutôt, non Donner son gâteau à notre fille. Sa fête d'anniversaire est fichue j'ai dit un, J'ai dit J'ai dit un remboursement Ouais bah ton remboursement tu te fous, coup, pense. Faut que passe, je dit ça. J'ai je J'ai joué un J'ai Et J'ai trouvé un J'ai truc J'ai trouvé un autre truc aussi, J'ai oh, dit en passant. Ça là J'ai trouvé ça. De oh non, je il y a toujours pas de fruits, c'est bon. Et alors, le Rediff est peut-être en mode vidéo. Non, je pense que je vais le faire plus en mode vidéo. Ah oui, oui. Ah il y a du frise par contre. En même temps si les fans ils voulaient pas euh, le jeu en avance. Way to go. Oh, I'm a wave. Wave. I knew you could do it. I know. Quel hey. un Freddy, Freddy, Freddy le meilleur Freddy. C'est le meilleur Freddy. Le plus stylé des Freddy. exit the tunnels. It is the Ok, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. <coughs> Wesh. il va vite. Je veux lui aussi vite. Attention. La plupart des gens ne l'ont jamais vu ça. Ils ne le voient pas, ça Est-ce qu'on peut le voir Non. Je vais le voir euh, hello, juste avant Ou partir, mais apparemment. Elle est là. Nous devons revenir. Ne nous en pas, Gregory. Même si nous sommes scrutés, vous êtes safe avec moi. Elle ne devrait jamais s'assurer. Mais. Je sens que tu es cassé, j'aurais pas dû y aller. Non, je sens que quelque chose ne va pas. Je t'amène à la fermerie. On n'a pas le temps. J'ai bien. Entrez dans la fermerie. Allez, tu es censé être confiné dans ta chambre. Uh, agent Vanessa, j'ignore comment je suis arrivé ici. Eh bien, tu as euh, tout fichu je en l'air ce soir. Tu sais, ton système m'a planté et t'as réuni le spectacle. Du coup, le service le PS est en train de te. Entretien, la réduit les batteries, bla bla bla. Pardonnez-moi. Bon, écoute. Et à, et à même pas 15 minutes euh, si faire la mouture si et un gamin se promène dans les coulisses. Euh, si tu le vois, quoi que ce soit, dis-le moi immédiatement. J'ai déjà euh, prévu d'autres les autres. Euh, je dit, maintenant, Je n'ai rien dit, je te protégerai. Allons-y. et c'est de faire une nouveau pour <rire> Nous sommes-nous Nous sommes sous le Pizza Place, Les tunnels d'entretien tous toutes les attractions. On peut aller partout dans le bâtiment ça Feuzeur Place, what's it, what's Way, tous sont accessibles aux staffs, mais... staff, boîte Les clients... Amen Intinéra, intinéra, amen Tintille, je vais me grouiller. J'ai fait pareil que. Ah non mais OK. mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais de Freddy mais mais mais mais mais mais mais mais mais je suis très désolé. Le retour cycle n'a nah, on, yeah. <rire> on va attendre là deux minutes. Vous allez voir. Même pas deux minutes. Quelques secondes. Où est-ce qu'il vient C'est certainement qu'ils qu l'ont vu. Regardez. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il y a un robot qui est censé y arriver. Non, je ne sais pas quoi penser. Mais. C'est lui Non c'est pas lui. Ah non c'est que quand on approche. Quand on approche de la grille il vient Regardez. Attends. Attends je vais voir s'il regarde vraiment bien ou pas. Quand je dis bien c'est comme Freddy hein. D'ailleurs on peut pas l'appeler. Ouais. Voilà ce qui se passe quand vous approchez euh, la grille. Oui. Oh, putain j'ai flippé ça. Bon vous arrêtez avec jouer euh, avec la porte là Hop. A l'attention du personnel de cuisine, tous les aliments doivent être bien rangés en dehors de l'heure d'ouverture. Chica a été retrouvée en train de se nourrir dans les poubelles de la cuisine après la fermeture. Les réparations vont coûter cher et seront déduites de... des salaires du personnel de la cuisine. La direction. Ah vous êtes dans les merdes les gars Lobby. <rire> C'est du cas! Je pourrais peut-être euh, trouver un moyen de la distraire. Trouble fait. Appuyez carré pour renverser des objets et distraire un robot. Ne vous faites pas repérer. What the fuck? Discrétion. Appuyez sur R3 vous accroupir quand vous êtes accroupi les robots ne peut en plus de mal de vous trouver un contour bleu indique que vous n'êtes pas visible un contour jaune indique que les robots sont actuellement à votre recherche un contour rouge indique que vous êtes repéré il est en gras du coup il faut dire gras cette zone est interdite au public Donc, vous apportez Please deposit 5 cons Please deposit 5 cans. Sprinter et endurance uh, Sprinter Sprinter et endurance M Maintenir L3 pour courir Mais vous ne pouvez pas courir éternellement On peut passer par là mais on peut se passer par là mais y a rien du coup je passe par là parce que c'est plus coloré. Ouais. Vous avez entendu J'ai entendu quelqu'un marcher à gauche. A pas monté je sens qu'on peut glitch je vais pas le faire parce hein, ben voilà <rire> Eh oh, voilà. Ouais, ouais, ouais, non, ouais, non, non. non. Well done, Hey. How am I gonna get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There, you can now activate security protocols. Your fast watch is now connected to the security cameras to those boxes on your map or nearby security cameras. Oh. When movement is detected by Pas besoin de caméra. Une grosse bite. Ah hein, quoi Est-ce qu'on peut. Je même pas eu le. What Le tutoriel qui m'apprend à me cacher une pignata OK. Pour YouTube ça sort des petits épisodes. Hein. En fait comme d'hab en fait comme euh, une vidéo normale. Et pour Twitch, je pense que je vais faire euh, jusqu'à 22h. regardez les pat de pat salut pat de pat Si vous connaissez pas d'arco euh... ouais euh, ouais les pat de pat les pat pat les pat pat les pat de pat Où est-ce que je vais mis Fica, gros fiac, Grofiac, euh, arrête de bouffer la trash. Ah, on J'ai quoi comme avis Non, je veux la caméra centrale. Voilà, merci. J'ai pas de famille, connard. Imagine mec On va chercher le gâteau j'allais dire Le cadeau au milieu Je me suis arrêté au Decker hein, sur le test Salut Pac-Pat pas que je veux aller en fait. En fait c'est là que je veux commencer. Allez là. Ok, mais je m'en fous de Tika. Hein. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. gaffe ici parce que euh, je suis mort plusieurs fois ici dans le test je vais mettre derrière ici elle est où allez en haut ok je vais prendre le gift je vais sauvegarder Oh j'allais courir dans Kinderman. Hop, je sauvegarde. Oh merde Normalement elle devrait pas me voir d'ici Normalement je vais mettre Photo au cas où je parle dessus là hein. Non ils peuvent pas m'aider Ils veulent me buter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 Accès ah, tu sais, autorisé au personnel seulement. C'est ça la vraie traduction. Cachez-vous, coco oh, putain. Coucou. Chika. T'as perdu, t'es chico Tu me vois pas, me vois pas Poufias me voit pas. C'est bon, je peux rentrer euh, sans vraiment craindre quelque chose. Hop. Je me souviens qu'il y a un cadeau ici. Après, je, je sais plus où ils sont. À part dans, à part dans un endroit. C'est vrai il m'a eu à travers le mur le coup pendant mon test. Dans ton... Ton cul. Voilà. Ok. Elle est en bas de mon côté. Elle est en train de monter, c'est bon. magnet away from this machine It ain't my pass try that terrible magnet you found Yes the magnet scrambled the machine Oh man now some kind of daycare pass that is great news I will meet you in the daycare the entrance is on the second floor balcony Just seulement c'était que ça Vous devrez virer Dave C'est ta grand aise utiliser le espace pour entrer dans la galerie. Devrait rajouter les... les auto Oh putain... Chica l'arrive. Poussette Agougougaga, mon baby. Je vais attendre que tu te cors que Tika remonte ça parfait Est-ce que je peux pas l'avoir d'en haut Ah si je peux l'avoir ici vers le decker où est-ce que je dois aller en haut putain j'ai flippé je... Pour ça, avec les animateurs véhicules, ça se barre hein Ouais, c'est bon, c'est bon. Pas de pâte Pas de pâte Pas de pâte Pas de pâte Y'a pas un cadeau quelque part Là, j'ai pas regardé. Ah oh, oui ça, ça sent par contre Ah je sais où qu'il y en a c'est quoi Ah oui, oui je vois ce que c'est Plainte de clients. Mon fils n'a jamais. Euh, je... Ah mon fils n'a jamais eu de problème de sommeil, mais depuis qu'il a passé la, une soirée à la garderie, il refuse de dormir avec la lumière éteinte. Il pleure sans cesse et n'arrive plus à s'arrêter. Et, et, quand, et quand je finis par céder à laisser dormir la lumière allumée, il fait pipi au lit. Salut. Salut BG. C'était un pas de J'aime les pas de Je veux cette boisson, je veux cette boisson. Je veux aussi cette boisson. Et celle de Watson Wolf. Parce que j'aime Watson Wolf. C'est la meilleure. Attends, Là il y a de l'eau. Ah non ok. Ok, j'ai compris. Ah, regarde, la, valeur la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, pas de sac. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow. Pour Youtube, c'est le premier épisode, la fin du premier épisode. J'espère que ça vous aura plu pour Youtube. Et je vais, je vais faire un deuxième épisode juste maintenant.